A travel agency, une agence de voyage. Vacation or holidays, les vacances. To go on holiday, aller en vacances. To take holidays, prendre des vacances. Holidays allow one to enjoy oneself or amuse oneself, s'amuser, and to take a rest, se reposer, to repose oneself. In which month do you want to take your holidays? En quel mois voulez-vous prendre vos vacances? Oh. <coughs> Vous voulez prendre des vacances, monsieur? Des vacances? <laughs> Vous aimez vous amuser, n'est-ce pas? Bien sûr, j'aime m'amuser. Et vous aimez vous reposer. Ah oui, j'aime aussi me reposer. Alors, vous avez besoin de vacances. Mm -hmm. Vous voulez les prendre en quel mois? En quel mois? Oui, quel mois? Novembre? Novembre? Oui, novembre, le mois prochain. Ah non, pas le mois prochain. Oh, euh, décembre. Euh, non. Janvier. Non, pas janvier. Février? Mars? Avril? Mm. Alors, quand est-ce que vous voulez prendre vos vacances? Est-ce que je peux les prendre maintenant? Oh, vous voulez les, pr les prendre au mois d'octobre. Le mois d'octobre, c'est maintenant? Oui, monsieur. Vous pouvez prendre vos vacances maintenant. Ah, merci, madame. Et nous avons quelques voyages ici. <t 'en> monsieur, Monsieur! Que vous <t 'en> monsieur? <t 'en> je prends mes vacances, madame. Je m'amuse. <t 'en> Et je me repose. <t 'en> Une agence de voyage, a travel agency. Prendre des vacances, to take holidays. S'amuser, to enjoy oneself. Se reposer, to rest. A journey or voyage, un voyage. To travel, voyager. You could go to the mountains, les montagnes, where you can ski, faire du ski. Or toboggan, faire du toboggan. Or you could go to an island, une île, where there are palm trees, des palmiers. The French equivalent of any, mini, mini, mo is 1, 2, 3, 4, ma petite vache à mal aux tirons-la par la queue, elle ira bien mieux. Très drôle, très drôle. Ici, monsieur, on organise des voyages. Vous aimez voyager, monsieur? Ah oui, j'aime beaucoup voyager. Où? Aimez-vous les montagnes? Oui, les montagnes. Ou une île peut-être? Oui, oui, une île. Si vous choisissez les montagnes, vous avez la neige. La neige. Vous pouvez faire du ski. Ou faire du toboggan. Ou faire du toboggan. Si vous choisissez une île, vous avez la mer. La mer. Le sable. Le sable. Les palmiers. Les palmiers. Alors! Alors, choisissez les montagnes ou une île. Décidez-vous. Oui. Les deux. Je prends les deux. Une île et les montagnes. Choisissez où l'un ou l'autre. Un, deux, trois, quatre. mettez va devant la la par la queue. Elle ira bien mieux. Les montagnes. Un voyage. A journey. Une montagne. A mountain. Une île. An island. Faire du ski, « to ski », faire du toboggan, « du toboggan », un palmier, « a palm tree ». You have a choice. Vous avez le choix between three means of transportation, entre trois moyens de transport. The airplane is the fastest. L'avion est le plus rapide. The train is the most comfortable. Le train est le plus confortable. And the bus is the least expensive. Et l'autobus est le moins cher. The way to say, on the other hand, par contre. Bon, d'accord, monsieur, vous choisissez les montagnes. Oui. Alors, vous avez le choix entre trois moyens de transport. Vous pouvez prendre l'avion. L'avion. Ou le train. Ou le train. Ou l'autobus. Ou l'autobus. Choisissez. Il faut encore choisir. Oui, monsieur. Oui, oh. monsieur. L'avion est le plus rapide. Ah, alors je prends. Par contre, le train est le plus confortable. Ah, le par train... contre, l'autobus est le moins cher. Bon, l'autobus. Avion, train, autobus. Je ne sais pas, madame. J'aime tous les trois. Est-ce que vous avez beaucoup d'argent? Ah non, je n'ai pas... Alors, choisissez l'autobus, c'est le moins cher. Bon, <rire> d'accord, madame. Bon, vous voulez prendre le mois d'octobre. Oui. Et vous voulez prendre l'autobus. S'il vous plaît, madame. Et vous voulez les montagnes. Oui, madame. Bon, je crois que c'est tout. Est-ce que je peux les prendre maintenant? Oui. Ah! Le mois d'octobre. Les montagnes et l'autobus, merci, madame, et au revoir. Moyen de transport, means of transportation. Un autobus, a bus, un train, a train. Le moins cher, the least expensive. Le plus rapide, the fastest. Par contre, on the other hand. Now, here's the complete sketch again.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 Alors, choisissez les montagnes ou une île, décidez-vous. Oui. Les deux, je prends les deux. Oui. Une île et les montagnes. Choisissez ou l'un ou l'autre. Un, deux, trois, quatre, mettre une à tirons-la par la queue, elle ira bien mieux. Les montagnes. Bon, d'accord, monsieur, vous choisissez les montagnes. Oui.